Les dirigeants de mon parti politique. Quand on promet le pouvoir à un groupe là, moi je ne m'intéresse pas à ça. Je ne m'intéresse pas à ça. Vous avez vu que je ne parlerai. Moi je ne parlerai plus de ça. Quand on promet le pouvoir à un parti politique là, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Parce que tout qu'on fait, que ça la promesse, nous passerons par les élections. On verra. Voilà, on verra. Le traitement d'une plaie là. S'il si si est extrêmement grave là, si le traitement doit être minutieusement fait, si le traitement doit être réussi, <rire> il faut forcément passer par un très bon médecin. Donc si vous devez gagner les élections dans la bourse du CNRD, si le CNRD vous, vous a promis le, euh, le, le pouvoir, moi je vous le dis et je le répète, nous passerons par les élections. Ce que je voudrais dire par là, salut frère. en toute sincérité, vous avez vu, ils ont fixé le procès de Dr. Cazori, exactement la date du 15 mars. Vous savez, c'est le 15 mars que les forces vives ont dit que si rien n'est fait, ce qui a été rejeté aujourd'hui là, se passera le, le, le 15. Et, le, et curieusement, hier nuit, Kassori a ordonné qu'on ouvre le procès de euh, comment on fait ça Goubi a ordonné qu'on ouvre le procès de Kassori la même date. Et ils ont le deal. C'est-à-dire, nous allons nous. nous ils vont s'occuper. C'est-à-dire, Doumbia s'en occupera. C'est-à-dire, Doumbia est chargé de s'occuper du président Cancel. Parce que les propos du professeur Fakonde, les sorties du professeur Fakonde, je vous ai dit que c'est le nom du professeur Fakonde, ils ont pris pour mettre devant certains partis politiques qui sont avec nous. Tous les, ceux qui sont dans la coalition, ben, les grands partis politiques, ils ont pris le nom du professeur Fakonde, l'utiliser pour dire lui, il a fini le pouvoir, voilà ce qu'il a fait. Il veut détruire le pays. Nous voulons la paix. Si Al Fakon ne veut, c'est juste s'emparer et reprendre le pouvoir et se venger. Voilà des propos qu'ils ont tenus devant certains, certains partis politiques pour les disséder de participer à la manifestation d'aujourd'hui. Et si vous collaborez, Dumbuya, croyez-moi, il va tout faire pour que vous ayez le pouvoir. Il y a eu des négociations au téléphone entre les personnes. Oui, mais, le RPG n'a jamais été associé. Jamais associé. Famille, curieusement, curieusement, le procès de Dr Kassori s'ouvre le 15 mars. Kassori est en prison. Ce n'est pas le procès de Dr. Yanné, le procès de Oye, non, non, non, le procès de Kassori. Parce qu'il faut détruire le RPG. Le RPG sera exclu. Si le RPG ne se trouve pas un autre candidat, il, il n'y aura pas de candidat du RPG. D'ailleurs, Dombouya, lui, s'en occupe. Lui, il veut que le RPG soit exclu par nos attitudes, nos comportements. Il y aura une loi, il y aura une façon de faire pour exclure le RPG. Mais ça, c'est sans compter sur le RPG. Le RPG a 49% de l'électorat guinéen. Nous allons voir comment ça va se passer. Si vous pensez mettre le RPG dans votre poche, et aller dans nos, nos fiefs, nos régions. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce matin-là, dès que j'ai vu le, euh, cette dépêche, j'ai dit, dit, Benito, tu as vu, non Tu avais parfaitement raison C'est vrai. Dumbuya, là, il n'y a rien de sincérité à lui. On dit, bah tu as vu, il n'est pas sincère. J'ai dit, qui vous a dit que Dumbuya est sincère Dumbuya, vous parlez de sincérité. Je dis, quand vous regardez Doumbouya là, quelle est la partie de Doumbouya qui est sincère Curieusement, il revient hier parce que Cancan a été ferme. Il veut faire payer. Je dis, lui-même, comme Alpha Condé, Alpha Condé est déterminé à reprendre le pouvoir. Alpha Condé est en train de mobiliser les gens. Il a vu que les échos, les propos, la communication d'Alpha Condé a payé. Donc lui, personnellement, il a décidé de s'en prendre au RPG. Ce n'est pas une autre personne, hein. c'est lui Doumbouya. Il a décidé de s'en prendre le reprise. Pour certains partis politiques, cela va jouer à l'avantage. Mais vous ne vous en faites pas. Mettez les cœurs, partagez. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Ne vous en faites pas. F.K. Kourma, comment vas-tu Bonjour, ma chérie. Si vous pensez que Doumbia peut faire votre travail, mais je vous dis que le chemin d'être président, là, quelle que soit la façon d'être président, il faut passer par les élections. C'est vous qui avez dit qu'Alpha Condé n'a pas été élu. Hein mais nous sommes passés par les élections, même si c'est déterminant, même s'ils ont décidé de mettre le RPG quelque part, ou bien en tout cas, notre, parce que notre leader, ils ont tout fait, nous n'allons pas changer de leader. Donc, moi je m'en occupe, laissez-moi m'occuper du RPG. Comme les chef est en train de parler, le candidat est en prison, d'abord ouvrez un procès, un procès qui va condamner Kassori, et Kassori ne sera pas éligible. Vous avez vu pour SIDIA. SIDIA, euh, par l'âge, SIDIA est exclu dans les bouches. SIDIA a 77 ans et plus. Donc, SIDIA euh, a 70, 77 ans et plus, SIDIA sera exclu. Ça, déjà, le ministère de l'administration euh, du territoire avait déjà préparé la partie-là. Et ça, c'est compris. Vous comprenez Mais, pour, il faut aussi éliminer Kassori. Euh, Donc, euh, il faut ouvrir un procès et comme nous connaissons tous les dossiers qui sont à la justice, nous les connaissons. Et nous connaissons tous ceux qui sont poursuivis dans ce pays. Nous attendons de voir. Nous, nous attendons de voir. Ces arrangements, ces petits business dans Nous allons voir comment ça va se passer. Parce que ne dites pas, ne venez pas nous sauver les oreilles. Nous sommes des amis, nous sommes des, des partisans, s'il vous plaît. Laissez, cette fois, personne n'acceptera ce RPG. Ce que nous allons faire là, nous allons vous montrer. Je parle du RPG, je parle de mon parti, celui qui s'en prendra au RPG, qu'il mette dans sa tête que le RPG restera déterminé contre lui, contre n'importe quel parti. Nous négocierons jamais, n'accepterons jamais que notre candidat soit exclu. Nous ne trouverons aucun candidat. Il n'y aura pas de remplacement de Kassori. Kassori est le seul et unique candidat du RPG. Donc, euh, préparez-vous à dire comme c'est Kassori. Et voilà, le procès il est exclu parce que je sais, quand vous allez le faire, vous allez passer par ces fameux sages et vous allez passer par euh, les médias pour nous détruire, pensant qu'ils pourraient nous détruire. Non, la justice et la justice, il est exclu, il est condamné. Et voilà, les médias, RFI, France 24, TVCM vont commencer à dire, mais tout de même, il a été condamné par une justice, quelle qu'elle soit. Voilà les propos qui vont. Bon, dans ce cas, il ne peut plus être candidat. Non, c'est fini. Il faut que le. Au moins que le RPG accepte de trouver un candidat. Parce que là, nous sommes arrivés, il est condamné. Voilà les propos qui viendront après. Et nous n'accepterons jamais. Ni négocier, ni accepter. En tout cas, moi, si le RPG se dit qu'on est arrivé à un niveau, il faut contrôler notre candidat là. Allez, préparez-vous aux conséquences. Ceux qui vont dire ça là, je vous promets de vous préparer aux conséquences. Parce que moi, je vous le dis et je le réitère, c'est avec Kassoulou, nous pouvons reprendre le pouvoir. C'est avec Kassoulou, nous pouvons gagner le pouvoir. C'est avec Kassoulou que nous pouvons continuer à faire vivre le RPZ arc Donc sans Kassoulou là, vous allez me dire certes qu'il n'y a pas de personnes indispensable. Non, non, non, non, non, pour, pour cette fois-ci là, pour le donner à temps, ils ont signalé la vidéo, mettez les cœurs, la vidéo a été signalée. Mettez les cœurs, ils ont signé la vidéo. n'accepteront jamais. Allez-y faire vos deals. Allez-y négocier. Et moi, je le dis, je le rappelle pour que vous gardiez ça en mémoire. Si vous pensez que Dumbuya va vous remettre le pouvoir, restez tranquille. Nous allons voir comment ça va se passer. Moi, je connais sa malhonnêteté je communique, en tout cas la plupart communiquent avec, la plupart des communicants ont des relations jusqu'au sommet donc vous allez comprendre ce qui se dit dans la basse cour là-bas vous allez comprendre en tout cas pour le moment moi je m'adresse à mon parti politique voilà le deal qu'ils ont fait entre eux eh, Sidia est éliminé à travers son âge donc Kassou doit être éliminé à travers un procès c'est petit à petit vous allez voir comment ça va se passer pour le moment là nous, nous avons commencé à souffrir depuis le 5 septembre. Et nous, nous résistons depuis. Nous sommes là, nous résistons. Et nous nous battons. Et nous ne céderons jamais. Parce que si vous voyez que nous sommes solides, nous sommes là, c'est parce que jusque-là, si Doumbouya avait le RPG là, Dumbuya avait le RPG, si le RPG soutenait soutenu là, vous pensez que jusque-là, là, ça allait être comme ça, il allait étaler facilement. On allait le supporter, le pousser, il allait faire même un mandat ou deux mandats. Mais comme nous avons compris dès le départ, ce n'est pas le fait qu'il s'en est pris à Alpha Condé seulement. Non, non, non. Non. Mais c'est le fait que la personne, la personne de Doumbouya même, lui-même en personne, il est qui C'est un, un Français. Moi, je ne parle pas de lésionnaire. C'est un Français. Voilà. Il n'a jamais, jamais été militaire guinéen. C'est tout récemment, il a reçu un matricule. Il a profité de son statut, de sa position, pour s'en prendre rapidement. Et puis prendre, être en avance sur certaines personnes. Parce que souvent dans les autres pays, quand le chef d'État est malade, il commence à montrer des, des signes de faiblesse, les militaires se préparent au renverser. Ça, c'est dans tous les pays du monde. En tout cas, les pays africains, c'est comme ça. On dit le président est malade, il se plaint. Donc euh, euh, les mili certains militaires commencent à former des groupes, des clans, pour, pour prendre le pouvoir, dévancer les camarades. Et donc, il y a lui, certaines personnes l'ont utilisé pour, pour rapidement... Régler le, régler le problème pour ça, il est pensant étaler facilement une transition. Mais ce que vous ne comprenez pas, et je le dis souvent, pour terminer ma courte vidéo, c'est la fin de la transition-là qui sera extrêmement douce. Vous allez lire. Euh, ceux qui pensent qu'ils auront facilement le pouvoir, vous allez comprendre. Ne venez pas nous dire, hey, « Hé, dans il est comme ça !» Non, ne dites pas ça. Parce que, lui, il le sait. Parmi notre groupe-là, personne ne peut le garantir. Personne ne peut le garantir un, euh, un non-procès. Personne ne peut le garantir des futurs euh, années judiciaires. Personne ne peut le promettre qu'il ne sera pas poursuivi. Il le sait très bien. Et donc, de là, vous pensez qu'il peut... Hein Hein C'est-à-dire, de là, là, vous pensez qu'il peut accepter Non Pastoré, il faut le laisser. Parce que tout le souci de Dumbia là, voilà, tout le souci de Dumbia là, tout son souci là, depuis le départ, s'il a eu le courage de prendre Alpha Condé, c'est parce qu'on l'a dit. Il va m'en Alpha Kone, il va m'en faire. Il va m'en faire. Il va m'en faire. Il va C'est ce qu'on l'a dit. Si tu prends Alpha Condé, on va tout faire. Nous allons te remettre le mandé, le RPG. L'ERPZ a un électorat, 46 et quelques, 49, c'est la moitié. Donc c'est toutes ces promesses-là qui ont été faites à, à Dumbuya. Donc c'est ce qu'il a dit, donner le courage de s'emprunter à Condé. Et c'est là l'échec. Lui-même, il est surpris, même ceux qui l'ont promis sont surpris, des faits qu'ils n'ont pas pu le remettre, le RPZ demandé. Regardez Cancan, regardez, moi je félicite Cancan, je félicite Cancan. Je félicite la Haute-Guinée. Moi, je félicite la Haute-Guinée. Je félicite. Les gars, Kanka a été très clair. Non, non, rien, qu'elle est du C'est ce qu'ils ont dit hier. S'ils viennent à Kankan, il y aura un bain de sang. Il ne parle pas d'autres militaires. Mais il y a deux personnes. S'ils viennent à Kankan, il y aura le sang. C'est Doumbouya et Diamine. Nous avons écouté les échos. Le soir, ils nous ont appelés. Ce que nous, on avait préparé à Cancan, le monde entier allait être surpris. Même Dumbuya lui-même allait être surpris. Ce qui s'est passé à Zéroco, c'est petit. Parce qu'il y a eu des jets de, jets de pierre. Oui, il y a eu des jets de pierre. Il y a eu des, a eu des injures. Dans son cortège, lorsqu'il passait, il y a eu des injures. les gens insultaient. Dumbuya criminel. Des gens insultaient en Guerzé. Des gens insultaient en Guerzé, Ils insultaient en choses en chose comme en Konyanké Oui. Mais ils ne vont jamais montrer la partie-là. Et ça, ce n'est pas important pour nous. Ah, ce n'est pas le vrai de Doumbia qui est intéressant. Que Doumbia peut se promener partout en Guinée. Mais ce que nous nous demandons, sans prendre notre parti politique, c'est ce qui sera vraiment le, le vrai problème. Il vient, on dit non, il faut, euh, Alpha Condé est malade, il va mourir dans deux, dans deux ou trois mois, c'est fini. Selon les, selon les résultats de nos enquêtes, il ne reste à Alpha Condé que. Que deux ou trois mois, euh, donc, euh, les soussous vont prendre le pouvoir, ou bien les peuls vont prendre le pouvoir, ou bien les. Tel, tel, tel, ça va être très grave. Donc, euh, il faut préparer comme ça. Ils ont préparé comme ça. Bon, ils ont pris. Regardez tous ceux qui sont autour de lui. C'est nous, c'est pas autre personne. Hein. Ils ont pris un soussous, un soussous, un soussous, un, un, un peul, peu, un peu, deux peuls, un soussous, deux soussous, et ils sont partis prendre des traîtres, forestiers parmi nous, des traîtres pour dire non, vous savez, ça est dans la gorge de ces petits forestiers de ces petits forestiers, hein, forestiers qu'Alpha Kondé a refusé de faire venir Dadis donc ils ont dit à ces petits forestiers nous allons faire venir Dadis Dadis va venir, Dadis va reprendre sa vie Dadis va être dans les normes, Dadis peut même être candidat voilà là où est Dadis aujourd'hui voilà là où est Dadis aujourd'hui mais si vous pensez que vous aurez une suite favorable avec Doubouyala, attendez de voir mais pour le moment là je, je, je demande au RPG de rester solide. Parce qu'aujourd'hui là, ceux qui restent au RPG, c'est le nœud dur qui reste au RPG, c'est les, les personnes qu'on ne peut pas corrompre qui sont restées au RPG. Merci, merci, mettez les cœurs, merci beaucoup la coïta. Ceux qui sont restés, voilà, ceux qui sont restés au RPG, aujourd'hui là, ceux qui sont là, au sommet jusqu'en jusqu bas là, c'est les personnes les plus solides. Soit si vous vérifiez, c'est les membres fondateurs ou bien les enfants des membres fondateurs du RPG qui sont dans le RPG. Les arrivistes. Tous les arrivistes là, tous les arrivistes là, ceux qui ont profité du RPG, là, ils sont partis de l'autre côté. Oui. Eux-là, ils ne peuvent pas vivre. C'est les gens, c'est les opportunistes, c'est les jongleurs. Regardez bien le RPG, ceux qui sont restés. Donc nous demandons à ce maillon solide du RPG de continuer à soutenir Dr Kassoli, de continuer à soutenir le professeur Fakode et de ne céder rien. Yota Vous comprenez le temps est le maire juste de Dieu. On dit le second Le temps est le second nom de Dieu. Le temps là, c'est le second nom de Dieu. Quand vous regardez le, le temps là, le temps dissipe tout. Dans le temps là, tout se voit. Voilà. Et ils vont comprendre. Attendez. Mais, moi je remercie le Tout-Puissant. là Ceux qui restent aujourd'hui, ceux qui tiennent le RPG, ceux qui gèrent le RPG, sont plus que déterminés. Ils sont plus, dit, plus que le mot déterminé. Sans prendre le RPG là, moi je remercie nos responsables, Jean Moussa, comment vas-tu, mon champion ce qui, ce qui me plaît, le RPG se dit, laissez-les allez-y négocier dans les cours, dans les villas là-bas, là. ce n'est pas important. Le passage pour aller au pouvoir là, si ce n'est pas les armes, c'est les élections. Mais dans la régularité là, c'est les élections. Les élections vont arriver, dites-nous que ce n'est pas le RPG, ce n'est pas telle ou telle personne. Vous allez voir comment ça va se passer. Adam Akamala, comment va-t-il ma belle Dans la Donc portez-vous très bien. Je le dis, réfléchissez, regardez son option, regardez, regardez les formules. Curieusement, le procès, voilà, le procès de Kassori s'ouvre le 15. Cela a été exigé hier à 22h45. Ils ont demandé de donner la date là. Allez-y voir à quel moment ils ont posté. Vous allez voir l'heure. Vous allez voir l'heure. Donc, il est, il est, Dumbuya est resté en cours de route. Il a demandé d'organiser de, un procès. D'organiser un procès. C'est lui qui me dit, Christian, là, il faut arrêter de me demander le nom de celle-là là, sur ma page. Vous comprenez Je ne suis pas son grand frère. Je ne suis pas son mari. Je ne suis pas son copain. Alors, pourquoi vous me demandez, s'il vous plaît C'est un faux compte. Et si vous me demandez, je vais vous manquer de respect, Christian. Vous comprenez Moi, je n'aime pas ça. Parce que quand vous me regardez, sur lui, à elle. C'est quelle histoire ça? Est-ce que je connais sa vie? Ça m'intéresse? Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous comprenez? préparez nous Ils ont décidé de nous mettre quelque part. Ils ont demandé à Doumbouya de s'occuper du RPG. Les agissements d'Alpha c'est Ce qu'Alpha Condé a fait, comment Alpha Condé a fait détruire le pays, Alpha Condé a fait attaquer le pays, Alpha Condé a fait cela. Là, là. Donc, Doumbouya lui-même en personne n'est déterminé. Donc, de l'autre côté, à travers des procès. Parce que selon les informations non vérifiées d'abord, certains responsables du RPG aussi doivent être poursuivis. Bon, je ne sais pas les, lesquels. J'attends de voir. Et bien là, là, ils sont déterminés à détruire le RPG. Détruire totalement le RPG. Et là, là, heureusement, la force du RPG, c'est sa, sa jeunesse. La force du RPG, c'est sa jeunesse. On dit non, les 518-là, c'est la jeunesse du RPG. Ils n'ont rien compris. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. En tout cas, réfléchissez très bien, les RPGs à Cancel, et nous comptons sur vous. Comme aujourd'hui, nous avons le maillon le plus solide qui est en train de gérer les RPG. Voilà, nous avons le maillon le plus solide, le maillon le plus bon. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse de RPG solide, déterminée, et franchement, je dis merci, bravo, et nous allons voir la suite. Nous n'avons pas peur de toi, dumbia, Dini Nidi. Tu es un petit... Tu es un bébé, Bilal, merci mon frère Bilal. Tu es un bébé. Hein, morfali, bro. Voilà, il y a, y, a, y a le fusil à l'amour. Voilà. Il y a le fusil à l'amour. Merci Soumaoro cool. Tu penses que si ce pays-là t'aimait, tu penses que si tu avais raison, tu pensais que si ton acte là, si c'était un acte sanitaire, aujourd'hui, tu pensais être comme ça. Depuis que tu as pris le pouvoir là, tu n'as jamais eu un jour de répit. Tu n'as jamais eu un jour de paix. Ils ont tout mis sur nous. C'est pas nous qui avons rendu ce pays là comme ça. Bamsa Moussa Mariam, comment vas-tu Mais tu as vu non Ils ont tout mis sur nous. Ils ont tout mis sur nous. Mais Bala, Hadia, comment vas-tu Bala Tu n'as rien compris. Et nous allons continuer. Tu, tu as vu non cest à ce qui me plaît sur le nous sommes plus que déterminés. Nous avons appris cette détermination d'Alpha Condé. Nous avons appris cette détermination de nos responsables. Depuis 40 ans, ils se sont battus. Nous avons vu que c'est à long terme. Si tu veux le pouvoir, ce n'est pas immédiat. Tu te bats petit à petit. Nous avons déjà une première expérience. Comment nous avons accédé au pouvoir C'est établi. On peut même faire un document. Comment nous avons obtenu le pouvoir Mettre à la disposition du public. Comment nous avons accédé au pouvoir Nous pouvons faire un livre avec ça. Est-ce vous comprenez Non, ils moi, je ne regarde pas Diba Kouyaté. laissez l'insulter. Laissez, laissez les gens là. Laissez les, ça, ça c'est les petites carrières. C'est des gens de petites carrières. Voilà, moi, je ne viens pas rentrer dans les classes de Je ne suis pas. Écoutez, moi, je ne suis pas un, un, un communicant un clash. Non. Laissez tomber ça. Diba n'est pas un communicant. Il n'est pas un activiste. Il n'est pas du RPG. Je parle, ce sont des opportunistes. Voilà. Donc, laissez tomber ça. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée. Et je dis encore une fois, vive le RPG arc-en-ciel, nous resterons dans le RPG, nous serons tout le temps solidaires avec le RPG. Et croyez-moi que négocier comme vous voulez, mais le passage obligatoire, c'est les élections pour accès au pouvoir. Et ça là, vous pouvez compter sur nous pour vous montrer par A plus B qu'on ne, on, on, on ne pourra jamais faire une élection dans ce pays sans le RPG. Tout se fera avec le RPG, avec le RPG et par le RPG. Inch'Allah, portez-vous très bien. Vous êtes dans des mauvais rêves, dans des petits calculs. Des... Qu'ils prennent les noms d'Alpha Condé et le RPG là, pour venir vous convaincre. Le RPG, ceci et cela. Ils ont fait ça pendant tant, tant, tant, tant. Ils sont là, ils sont prêts à, détru à détruire le pays. Et là, là, là, il n'y a pas de problème. Comme eux qui sont arrivés là, ils n'ont pas... Hein, ils n'ont pas détruit le pays, ils n'ont pas tué les gens. Eux là, ils vont vous remettre le pouvoir que vous cherchez. Ils vont vous remettre, ils, ils vous ont promis. attendant de voir. En attendant, là, nous attendons de voir comment le procès de Kassoury, comment Kassoury, parce que Kassoury ne viendra pas, voilà, Kassoury ne viendra pas à la barre, s'arrêter et dire voilà, voilà, c'est juste non, il ne viendra jamais devant la barre. Donc ils vont ouvrir le procès, après ils vont le condamner, on dit non, il est condamné à 5 ans de prison. Si il est condamné à 5 ans de prison, c'est qu'il est exclu. Voilà, ils ont trouvé un argument. Et voilà, la communauté internationale, la CDA on va commencer à négocier pour dire non, néanmoins quand même, il a, il a été... Il a été condamné, quelle que soit la justice, il est condamné, donc euh, il, doit, il doit partir. Je sais que vous voulez, non Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que pour tout, euh, et com comment ça s'appelle là Comment il s'appelle là Pour Sidiya lui il est exclu. Il va rester maintenant comme un candidat. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, jusque là, nous sommes comme ça là, ceux qui sont dans leur euh, mur là, c'est Kassoury et Sidiya Maintenant le reste là aussi, on verra comment ça va se passer. Voilà.